Tu es le seul, tu es l'unique Tu es le seul, tu es mon Elohim Tu es le seul, tu es l'unique Tu es le seul, tu es mon Elohim El Shaddai, tu es tout-puissant, Adonai tu guéris maintenant. Alpha Oméga, écris mon histoire. Tu es mon renouveau, mon recommencement. Tu es le seul, tu es l'unique, tu es le seul. Ton saint nom et je n'ai qu'un désir élever ton saint nom au yeah, choix mon amour à moi au yeah, choix mon seul, tu es l'unique, tu es le seul, tu es mon Elohim. El Shaddai, tu es puissant, Adonai, Rapha, tu guéris maintenant, Alpha, Je